Alors, avec la gamme de produits et de clients euh, que l'on a aujourd'hui, même si l'entreprise compte seulement une quarantaine de personnes, euh, on ne pourrait pas imaginer fonctionner sans les systèmes d'entreprise qu'on a implémentés chez nous, euh, qui nous apportent une précision au niveau de l'inventaire, la fabrication. Il n'y a jamais de retard, la planification de la production. Euh, évidemment, la planification financière, les analyses, euh, euh, tout ça est possible grâce à l'organisation des données et au système d'entreprise qui utilise ces données-là pour nous fournir des diagnostics.